Alors, je voulais encore vous remercier pour les nombreux messages que vous m'envoyez. Sachez que ça fonctionne. Vous m'avez envoyé des questions. Je prends mes petites notes. Alors, une question de Gwenaëlle et Tiffen. As-tu eu les cadeaux Alors oui, j'ai pas pensé à vous en parler, mais j'ai eu les cadeaux. Alors, je vais vous montrer le cadeau du premier jour. C'est euh, Nat Crea qui fait ça. C'est des petites lingettes. Mon premier cadeau, ta Et le deuxième cadeau, donc celui d'aujourd'hui, bon bah, euh, bienvenue dans l'univers euh, girly d'Aurélie, c'est une robe... Yeah Marilyn, qui me demande, ça m'intéresse de savoir comment tu te sens avec ta voix en arrêtant la clope. À chaque fois que j'arrête de fumer, je dois réapprendre à chanter. La dernière fois que j'ai repris la cigarette, j'ai perdu énormément de notes. Donc ça a été assez frustrant parce que j'avais écrit des chansons dans une tessiture qui, du coup, avec la reprise du tabac, n'était pas la même. Pour l'instant, c'est trop tôt pour voir si je vois des effets sur, euh, sur la voix. Ce que je peux dire en tous les cas, c'est que j'ai des poumons qui sont beaucoup moins encombrés. À la différence d'avant, c'est que j'ai gagné aussi en expérience vocale. Donc euh, là où avant, il me fallait euh, 6-8 mois pour réadapter ma voix. Je pense que le, le délai va s'en trouver réduit. On croise les doigts. En tous les cas, de toute façon, euh, ça fera pas de mal. Alors, un truc complètement dingue. J'ai Karine, Sylvie et Sab que j'ai vu passer. Euh, sur Facebook qui sont motivés pour arrêter de fumer à la suite de la première vidéo que j'avais publiée. Karine m'a dit, je ne veux pas te mettre la pression. Je te rassure, Karine, ça ne me met pas du tout la pression. Au contraire, ça m'encourage et je trouve ça super chouette d'adapter cette formule si ça vous intéresse, sachant que de toute façon, le plus important, c'est la motivation et le renforcement. C'est juste un coup de pouce. Par contre, ce qui serait super, les filles, c'est si jamais vous arrêtez de fumer, N'hésitez pas à laisser des messages euh, en commentaire sur les vidéos YouTube parce que c'est toujours chouette d'avoir euh, des témoignages. D'ailleurs, en parlant de ça, Damien, un ami qui joue avec moi aussi dans, dans mon projet musical L'Affaire Capucine, m'a envoyé un message pour me dire hey, « Eh copine, j'ai arrêté aussi le même jour que toi !» Et bien ça, c'est mortel parce que ce sera toujours plus facile à deux que tout seul. Donc de me dire qu'à la prochaine répète, et eh bien, euh, le copain avec qui je fumais euh, plein de clopes ne va plus fumer. Bah, je trouve ça hyper encourageant. Donc, euh, vas-y champion, vas-y Damien, euh, on se serre les coudes sur ce coup-là. <rire> matin du jour 8. Euh, J'ai toujours envie de fumer le matin, mais euh, ça va plutôt pas mal. J'ai reçu mon cadeau de la première semaine hier. C'était donc mon chéri qui m'offrait un cadeau. C'était un livre. Euh, mais un livre dont je connais déjà la fin. Ça n'a pas été super renforçant, donc du coup, euh, bah, je suis allée en ville et je suis allée m'acheter d'autres cadeaux. Bon, et eh bien voilà, on arrive au 13e jour sans tabac. Euh, je suis hyper contente parce que euh, bah, je me suis sentie hyper soutenue. Mon copain Damien qui a arrêté de fumer en même temps que moi. Une de mes meilleures amies aussi qui est en train d'arrêter de, de fumer. Pas avec cette méthode, mais en tous les cas, la, la démarche est là. Et euh, un abonné également, Nathan, qui a arrêté à peu près en même temps que moi et qui du coup euh, prend des nouvelles. Voilà, on se... On se soutient par euh, message interposé et ça, c'est top. Juste euh, vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait euh, plus de vidéos que ça. Je pensais être euh, plus présente. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que plus je faisais de vidéos, et eh bien plus je pensais à la cigarette, j'en parlais, etc. Et à un moment donné, je me suis dit bon, j'ai pas forcément envie d'y penser tout le temps. Et quand je suis sur mon ordinateur à faire du montage, et bah pour le coup, j'en parle, etc. Donc j'avais besoin de prendre un petit peu de recul recul que j'ai pris, qui m'a fait beaucoup de bien, parce que voilà on va aborder la deuxième semaine, et puis bah ma foi ça va Et euh, là honnêtement, vu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, je pense que le plus gros effet. Seul petit bémol, j'utilise quand même euh, la vapote. Donc euh, je sais pas trop comment ça va se passer, pour l'instant j'ai pas d'exigence particulière par rapport à ça, peut-être que je me referai un programme similaire juste pour la vapote. Si jamais, vous aussi, vous êtes mis à arrêter de fumer, n'hésitez ben pas à me laisser un commentaire, à me dire comment ça se passe, que ce soit avec la méthode que j'ai présentée ou pas. L'important, c'est la motivation. Et le fait d'utiliser le renforcement, ça sert juste à augmenter votre motivation. Je vous tiendrai au courant certainement la troisième semaine, voire le premier mois. Je vous remercie et en attendant, bonne route